Ich habe im Dezember mein Bachelorstudium beendet und wollte auf jeden Fall ein Praktikum zwischen meinem Bachelor- und meinem Masterstudium machen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. <musik> mein Name ist Lynn, ich bin 22 Jahre alt und ich mache zurzeit ein sechsmonatiges Praktikum hier in Paris. Bonjour, ich m'appelle Daphne, ich bin Chef de projet chez The Big Challenge seit 2018. <musik> Challenge, on fait des outils de motivation pour les élèves de collège dans une dizaine de pays en Europe donc au début et historiquement on était un concours d'anglais et depuis plusieurs années maintenant on a ajouté aussi notamment des applications qui sont des jeux ludiques et pédagogiques pour justement soutenir la motivation des élèves. Je suis responsable pour Deutschland et Österreich, c'est-à-dire das heißt pour toutes les communications qui rentrent par e-mail et par téléphone et qui sont ensuite aussi inscrites dans le système. J'aime bien accompagner vraiment selon les besoins du stagiaire ou de la stagiaire. Donc si c'est quelqu'un de très autonome qui se débrouille bien, je laisse faire et euh, je suis là pour toute question. En tout cas, j'essaye. Et dans ce cas-là, euh, je peux aussi être amenée à leur confier plus de missions. D'un autre côté, si c'est quelqu'un qui est un peu moins à l'aise, j'essaie d'accompagner beaucoup plus, d'avoir des suivis vraiment réguliers et de faire quand même en sorte que ce soit un stage où, où la personne apprend le maximum de choses. La cool Big challenge est que je me aussuchen un peu où je peux und et où je möchte. Das quand heißt, wenn ich fertig bin mit meinen alltäglichen Aufgaben, kann ich schauen, ob ich noch bei der Gestaltung der Webseite oder auch bei der Entwicklung der neuen App mitmachen möchte. C'est un environnement très international. On est six nationalités pour environ 10 personnes qui travaillent ici. Du coup, c'est très joyeux. Praxis, c'est super pour nous, notamment pour deux raisons. Euh, premièrement parce que ça nous permet d'accueillir des stagiaires qui n'ont pas un profil classique pour un stage en France. Et deuxièmement parce que l'équipe peut faire preuve de réactivité magnifique, notamment quand on est vraiment dans l'urgence. Et c'est pour ça aussi qu'on a déjà fait appel à eux plusieurs fois depuis plusieurs années.